Bonjour Romarin. Ah, bonsoir. Est-ce que tu es le bon Romarin euh, Oui, oui, c'est moi. T'imagines Non, parce que ça aurait été un peu gênant, quoi. <rire> <rire> tu me fais flipper là, tu vas raconter une anecdote paranormale, c'est ça Ouais, mais t'inquiète, il y a une explication qui, je pense, qui se tient un peu, non. mais qui va se détenir, en fait, euh, à l'issue de l'histoire. En fait, il y, y a une explication, ouais. mais après cette explication-là, en fait, j'ai l'impression qu'elle est, qu est plus... Euh, bah en fait qu'elle est plus vraie Puisqu'il y a des trucs encore plus bizarres, enfin tu vas voir Déjà tu peux pas commencer en me disant Sois rassuré alors que en fait t'es en train d'empirer le... <rire> bon bref c'est pas grave Non mais oh, t'inquiète t'inquiète Oui oui bah c'est exactement ce que je viens de dire <rire> <C 'est... rire> Je m'inquiète Vas-y dis-nous tout, nous sommes oui. Ok Alors premièrement euh, J'avais 8-10 ans euh, Donc ça faisait quelques mois que j'étais dans mon... Dans le nouvel appart je suis toujours dans ce nouvel appart avec mes parents évidemment à 10 ans on n'est pas tout seul très bien euh... oui finalement t'as pas 10 ans hein. non voilà non, actuellement je ai 16 merci de nous rassurer quand même parce que <rire> <Très bien. rire> non, non j'ai en première en plein bac de français Quel. Ah, c'est incroyable pas bah, bon courage merci bon courage Donc, merci euh... pour ton anecdote bonne soirée <rire> C'était l'époque où j'allais regarder à la télé euh, le vendredi soir avec mes parents J'avais évidemment pas de PC à cette époque là Et euh, donc voilà et donc, on regardait des Agatha Christie Donc je sais pas si vous voyez le genre de truc c'est des, des enquêtes policières okay. Sauf qu'à 8-10 ans bah, euh, bah, l'esprit il, il est pas tout à fait formé donc j'avais peur après le film tu vois j'avais peur que le tueur il pop sur moi quoi notre, euh, notre appart en gros il y a deux, deux grands couloirs un couloir où tu as les salles communes et il y a un autre couloir où tu as les salles de bain et les chambres le couloir principal où il y a les salles communes euh, bah tout au fond il y, y a le salon j'avais peur de traverser le couloir des chambres bon bah il y a un moment je fais le pas vas-y euh, je runne à ma chambre bah, j'arrive dans ma chambre je saute dans ma chambre je saute dans mon lit et euh, vas-y bah je commence à m'endormir genre d'avant à l'époque pas de téléphone pas de tiktok pas de youtube rien de tout ça genre je <rire> vais direct au lit quoi je commence à m'apaiser un peu et genre j'entends des gros bruits, des gros bruits de couverts dans, mais genre qui, donc qui proviennent de la cuisine évidemment tu vois genre j'entends des assiettes et tout genre que ça tombe je sais pas ce qui se passe là-bas, je, je sais toujours pas hein, ce qui se passe ces jours-là et là genre je, je, je les entends et, et aujourd'hui je serais incapable de dire pendant combien de temps l'heure à peu près ou je, je sais rien vraiment genre vraiment juste c'est un moment trop bizarre et donc là je, je sors évidemment euh, l'arme ultime qui s'appelle les couvertures arrête bah oui de la base <rire> Ça met sur les couvertures. Sauf que c'était l'été. Euh, et à l'époque, on avait des isolations qui étaient très mal faites. Et donc, du coup, il faisait genre juste super chaud. J'étais en train de suer sous mes couvertures. Et genre, le bruit. Bah il, bah il se termine tu vois et sauf que bah du coup euh, je m'étais genre un peu désapaisé quoi <rire> depuis euh, j'étais un, <rire> un peu plus énergétique et là je suis en mode bon on va faire euh, le sauveur je vais sortir de ma chambre je vais aller voir dans la cuisine wow. attention tes parents, euh, tes parents sur le coup ils étaient où à ce moment là ils sont en train de dormir d'accord étais, étais, en fait tu tout seul dans ton délire du coup ouais ouais ok super donc j'arrive juste avant la porte de la cuisine et je suis en mode est-ce que j'y vais j'y vais pas je fais quoi attention je, je sors la phrase ultime il y a quelqu'un Bon évidemment il n'y a aucun bruit. Je, je fais genre, tu vois, genre une, une, une décale like dans Valorant. Val je check les angles. La cuisine est parfaitement rangée. Ok, tout est rangé. Il n'y a, a pas une miette, rien. Il n'y a pas un balai qui traîne. Rien rien qui traîne. Je suis en mode, attends, attends, attends. attends. J'ai entendu des bruits provenant de la cuisine, des couverts qui tombent. Donc là je sors une hypothèse un peu plus tard, genre à 13-14 ans. Je dis, bon je pense que c'était juste le genre mon cerveau qui était un peu fatigué. Donc il a commencé à, a commencé à imaginer des trucs et tout avec le mature. film. Moi qui étais fatigué et tout, tu vois. Très mature. Normal. Sauf que là il y a quelques... Y a Quelques semaines. Là, ce que tu vas raconter, c'est il y a quelques semaines d'aujourd'hui, là Ouais, ouais, d'aujourd'hui. Genre, genre, vraiment, Genre juste il y a quelques semaines. Et c'est là où, en fait, mon explication rationnelle bah, en fait, elle est. En fait, on a l'impression qu'elle est totalement fausse et que c'est pas ça. Puisque, en fait, le truc, c'est que, genre, bah, pareil, je commence à m'apaiser tranquille, genre, tu vois, bah, hop. Là, je me rappelle de l'or, il devait être genre 1h du matin, un truc comme ça, tu vois, c'était week-end et tout. Mmh. Et j'entends un putain de bruit dans la cuisine, mais genre, je suis en mode, attends, non, non, non, ça va pas recommencer. Là, je dis, je sors pas les couvertures, je vais directement à la cuisine, tout était rangé. Je sais toujours, et là j'étais pas fatigué ou un truc, je m'imagine des trucs incroyables. Je vais... Je, je, je... Je me déconnecte, tu me fais trop peur. Bon, ça t'arrivait que deux fois. Ça m'arrivait que deux fois, mais enfin genre vraiment, genre la deuxième fois j'avais la référence directe à ce qui s'était passé genre euh, quelques années plus tôt. Six ans plus tôt. Bah écoute, ouais. euh, 2020, 2022 plus 6, ça fait 2030. Ah On verra en 2030, écoute. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais bon, tant que t'as pas de problème avec tout ça, euh, je pense que c'est... Juste, juste, juste par contre, 2022 plus 6, ça fait pas 2030. Hein. Ça fait 2028. Alors déjà, euh... <rire> très intéressant comme anecdote. Waouh, bah n'hésite pas à Mathilde qui est dans le vocal. Salut à toi Mathilde. C'est bon. Super, bon bonsoir. Bien sûr. Ouais, on bah, t'entend. Tu vas bien Si on parle d'histoire paranormale... Oh J'ai une histoire oh, un peu dans oh, le même style. Oh. <rire> euh, ça date pareil d'il y a, on va dire, euh, 10 ans. Je n'ai plus l'année exacte. Mais j'étais avec une copine et euh, on était chez ma grand-mère. Ma meilleure amie, elle fait partie de ma famille en fait. Ma... Toute ma famille la connaît, etc. Elle est tout le temps avec moi chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a une manie qu'en été, elle ferme les volets. Donc la maison, elle est plongée dans le noir. Ok, très bien. Et euh, ben il y a quelques années, du coup, j'étais chez ma grand-mère avec ma copine et ma grand-mère, elle nous dit, euh, je vais juste aller faire deux, trois courses. Je vous laisse seul. Alors moi et ma copine, euh, on est trop contente parce qu'on a 7, 8 ans. On est seul à la maison. Euh, on a toute la maison pour nous. Enfin, voilà quoi. <rire> ouais. Et dans cette maison, il y a une salle de jeu à l'étage. On a commencé à entendre des craquements. Mais en vrai, ça, on a, on a l'habitude parce que c'est vraiment une ancienne maison. Genre vraiment. Euh, la maison, elle a quasiment plus de 300 ans. Ah oui, d'accord. Bon, bah, l'ambiance, elle est... <rire> le contexte <rire> est posé. Elle est déjà mise. Du coup, euh, moi et ma pote, euh, on aime déjà... des petites. on aime trop ouais. se faire peur. Du coup, bah on s'effraie et tout. Et on s'est dit, viens, on descend. Et on n'allume pas la lumière, on laisse tout dans le noir. Et euh, donc, euh, ok, les volets sont fermés, mais il y a quand même... On... on voit encore quelques... Alors, attendez, 30 secondes. Ça y est, elle se, fait, elle se fait agresser par un fantôme <rire> Malgré que les volets sont fermés, il y a quand même un, un peu de lumière qui rentre dans la maison. Quand on descend les escaliers, on a la vue directe sur euh, le, le salon. Okay. Et juste en face, il y a un siège, une place. On marche dans la maison euh, à tâtons parce que qu'on ben, ne voit pas grand-chose. Et on remonte. Et euh, quelques minutes après, on entend un truc tomber en bas. Donc on se dit on va aller la ramasser etc. Enfin on se voit plus peur que ça. Ma pote elle avait quand même peur du coup elle m'a dit ouais descends avant moi. Donc moi je descends tout doucement et euh, du coup je regarde dans le salon euh, automatiquement et là je vois mais sans déconner des yeux. Mais genre des yeux rouges. Sur le coup je me suis dit c'est pas possible euh, voilà. Du coup je, déjà avec ma pote je suis vite remontée. Ouais. Et euh, du coup j'ai dit à ma pote descends en première je te jure je te mens pas. Et elle descend, et elle aussi, elle les a vues. Des yeux rouges. Des yeux rouges juste en face. On ne sait pas s'ils nous arrive à ce moment-là, mais on descend. Et on va se rapprocher de... du salon pour voir. On reste quand même un peu plus loin, et on voit une espèce de silhouette. Mais on se dit, au niveau de la silhouette, c'est peut-être un reflet de l'extérieur. Mais on a quand même peur, et on, et on remonte. Et il m'est arrivé plusieurs trucs similaires quand ma grand-mère n'était pas là que ça soit avec des copines, etc. Et euh, la dernière, enfin, une des dernières choses qui m'est arrivée, c'était euh, quand euh, j'étais avec mon cousin l'année dernière. On dormait euh, tous les deux euh, euh, dans une des chambres. Et vu que c'est une ancienne maison, elle est, enfin, au niveau des, des isolations, on entend euh, ce qu'il y a dans la pièce d'à côté, tu vois. Mmh. On commence à entendre des bruits et tout. Il devait être euh, 2 heures du matin. On entend dans le couloir principal comme si quelqu'un courait. Mon grand-père, euh, c'est sûr, il dort paisiblement. Ma grand-mère, elle n'a pas le cardio pour courir. Elle n'a plus fini pour courir. Eh, Excuse-moi, je n'ai <rire> pas réagi à la blague, là, je suis voilà. <rire> à ce moment-là, on commence vraiment à avoir peur. Pendant, sans déconner, 15-20 minutes, on entend des pas courir euh, et qui passent devant la porte. Genre vraiment, ça court, ça fait des allers-retours. Et dans une pièce euh, à côté, c'est la salle de jeu et dedans, il y a le bureau de mon papy en même temps. Et à cet endroit-là, il y a une il y a une imprimante. Et euh... on entend euh, du coup.. Euh... Comme si quelqu'un marchait dans cette pièce et avec mon cousin on dit, euh, écoute, on va aller se foutre dans la salle de bain, c'est la pièce la plus proche de la chambre de mes grands-parents. Et on va s'enfermer dans la salle de bain et on va voir si genre, on entend un autre truc. Quoi. Mais vous êtes des fous, mais déjà là, moi j'aurais fait comme Romarin, j'aurais pris la couette et, et... Non mais ça, ça a été notre premier réflexe, on s'est mis sous la couette et on a commencé à paniquer. Moi, j'ai envoyé des messages à des potes à 2h30 du matin, euh, ouais, j'entends des okay. bruits et tout. Mathilde, met du sel par terre et genre, si tu vois, si le fantôme, il marche dedans, souvent, ça fait euh, un défi. <rire> On s'est dit, c'est pas possible que ça soit quelqu'un qui se soit introduit parce que ma grand-mère, elle a des alarmes. On se refout dans la chambre. Et lui, il se plante devant la, devant la porte. Il donne un moment un coup dans la porte pour... Euh... Je me demande, mais qu'est-ce que tu fais, frérot Va te mettre sous la couette, viens on reste là et on ne bouge plus, demain On passe à la nuit et matin. basta, ouais, voilà. Et non, lui, il donne un coup dans la porte, et au moment où est-ce qu'on donne un coup devant la, por de la porte, on entend les pas revenir, et cette fois-ci, s'arrêter devant la porte. Moi, là, je me dis, ça y est, c'est fini. Et, euh, et à ce moment-là, on entend juste euh, gratter à la porte. Ma grand-mère n'a pas d'animal de compagnie. Ni ah, c'est ce que j'allais te sais. demander en plus, ouais, d'accord. Et on entend, euh, genre, euh, tapoter avec les mains, comme ça, tu vois. Ok ouais ouais, évite de le faire s'il te plaît, merci. <rire> <rire> Ensuite on a allumé, le... du coup on a allumé la petite lampe de chevet. Et à ce moment là, la lampe de chevet, qu'est-ce qu'elle décide de faire Elle s'étend. Oui bah après euh, c'est juste un hasard hein. Et là je prends mon téléphone. Et euh... Il a plus de batterie. Non non, c'est pas qu'il a plus de batterie, c'est que... <rire> la connexion se coupe. Allez ah, Allez bah, c'est voilà. bon, bah voilà Genre, euh, genre plus rien. Plus de... Bah, pas, pas de réseau. Ah non non rien du tout genre il a juste marqué appel d'urgence uniquement. C'est déjà pas ah mal bon, ça va. <rire> c'est déjà ça. Et j'entends du coup vu que c'est mal insériorisé j'entends dans la pièce d'à côté euh, au niveau de l'imprimante une feuille qui s'imprime. Ah oui. Oh non ça, ça c'est typique des fantômes ils allument les PC ils allument les imprimantes ils ont que ça à foutre et puis l'électricité c'est pas grave, tout, si on n'est pas à Versailles ici. Hein. Alors, on s'est tous les deux pris dans les bras et genre vraiment on est à deux doigts de pleurer. Bah ouais. Et là il devait être 3h euh, du matin un truc comme et ça, ça du matin. Bah ma grand-mère elle dormait et bon, euh, je lui avais déjà raconté des, des histoires dans ce style, elle m'a jamais cru une seule fois, donc bon. Au bout d'une heure, on entend une, une autre feuille s'imprimer et une troisième feuille ensuite. Et vous, avez, vous savez ce qu'il y avait écrit dessus ou pas Bah alors attends, coup... <rire> voilà, attends Attends, attends, attends, attends, ça, ça va décider si je vais raccrocher la conversation ou pas, ce qu'elle va, qu va dire. <rire> ensuite du coup, on s'est posé dans le lit, on s'est dit, maintenant on respire un coup, ça va aller. Du coup mm. on était posé dans le lit et on s'est dit... On va mettre le réveil le plus tôt possible, parce que je sais que ma grand-mère se réveille souvent vers 6h, donc on a mis un réveil à 6h30. On s'est okay. dit, si jamais on s'endort, au moins euh, on a le réveil le plus tôt possible, et il euh, y aura ma grand-mère qui sera là. On s'est endormi, mais ça y est, 30 minutes. Hein, euh. Le matin, du coup, on descend, on va prendre le petit-déjeuner vraiment pas serein, et ensuite, on remonte à l'étage, et on va aller voir du coup cette imprimante. Et déjà, à ce moment-là, il y avait le PC qui était allumé, trois feuilles du coup qui étaient imprimées. Sur la première, il y avait rien écrit, et sur la deuxième, euh, tout le long, mmh. sur toute la feuille, il y avait des tirés du bas, tu vois. Genre, euh, comme si quelqu'un était allé sur World, il avait marqué « tiré du bas », euh, plein de tirés du bas sur toute la feuille et il avait imprimé. Sur la troisième feuille, il n'y avait, rien, il y avait mar rien marqué, mais la feuille, elle, elle était froissée. Non mais par contre, à un moment donné, il va falloir peut-être doser, non <rire> <rire> je jure sur tout ce que j'ai dit je que tout ce que je raconte est totalement vrai. Et euh, et il euh, mon... euh, euh, y a que des et euh, c'est quoi là <rire> c'est la fin <rire> bientôt t'inquiète pas et du coup à ce moment là je me balade sur TikTok et tout et je vois euh, une meuf qui fait un tuto comment passer un message sur une feuille sans qu'on voit rien une technique pour écrire euh, à, sur une feuille et il faut foutre une bougie en dessous pour euh, pouvoir lire du coup on prend la bougie et on la passe en dessous de la feuille. Et on voit, ju on voit juste un, un, comme un espèce de dessin, ouais. genre plein de traits, mais rien écrit spécialement dessus. Et depuis, à part euh, avoir entendu des pas dans le grenier, ou alors des bruits euh, de portes, ou ce genre de choses, qui sont devenues, on va dire, habituels quand je suis chez ma grand-mère... elle euh, <rire> c'est bien, elle est pas dans est le début, plus passé. Euh, très bien. Et je continue encore à l'heure actuelle d'aller dormir chez ma grand-mère. Ouais, wow, et ça, c'est trop quand même. Et voilà les amis, petit mot pour vous rassurer évidemment parce que si vous avez regardé cette vidéo le soir, je voulais quand même faire une outro assez sympa et légère pour cette vidéo parce que la vérité c'est que moi-même, après avoir fait ce live, j'ai eu quelques petites hallucinations durant la nuit, j'ai passé deux jours à faire ce petit montage. Donc je peux vous dire que bon, ça m'a aussi bien travaillé derrière. Donc je voulais quand même terminer cette vidéo sur une note positive. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez compris les histoires parce que c'est vrai qu'il y a quelques détails que j'ai dû couper sinon les vidéos, la vidéo était trop longue. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez apprécié. C'est peut-être pas non plus... Euh incroyable de fou, toutes les histoires qui ont été comptées, en tout cas merci à Romarin et Mathilde d'avoir joué le jeu, ces histoires sont réellement vraies, je leur fais confiance en tout cas et, euh, et voilà, n'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch le soir, on s'improvise des petits trucs comme ça, de temps en temps c'est toujours sympa, on peut se raconter des anecdotes, sur d'autres thèmes bien sûr beaucoup plus légers, donc voilà, suivez-moi sur Twitch mcolo off, je compte sur vous, le petit pouce bleu sur la vidéo, le petit pouce bleu sur la vidéo qui fait plaisir, et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'était mcolo, bon week-end, ciao